Bonjour à tous, on est le 30 août 2019, on est le dernier jour de négociation euh, au niveau du mois d'août. Euh, on va regarder un peu les marchés, ce qui se produit euh, au niveau des indices, au niveau de l'or bien entendu, euh, peut-être des crypto de vie aussi euh, rapidement. Euh, on a eu hier un, un, un éclatement de, des prix sur les indices, euh, un rebond euh, technique qui pour moi euh, m'a pas impressionné. Dans le fond, la... la la grande question à savoir, est-ce que la poursuite de la descente, là, parce qu'on avait commencé une correction, va se poursuivre euh, au mois de septembre? Euh, hier, j'écoutais euh, euh, The Street, un euh, commentateur qui disait que non, on va recontinuer, on va euh, reconnaître une montée euh, vraiment extraordinaire en septembre, euh, un rebond très très très fort en septembre. On va voir, c'est n'est pas nous qui guidons dans le marché, mais on observe quand même que ça ne semble pas être ce qui euh, euh, semble se tracer. Euh. Mais euh, sur euh, l'or, au niveau de l'or, on a une consolidation en ce moment. Euh, on avait dépassé le 500$ et maintenant, on consolide encore une fois. Et euh, les fameux taux d'intérêt continuent euh, à descendre. Et tout à l'heure, ce que j'aimerais faire, qu'on y le voir, on parle de la yield curve, tout j'aimerais ça regarder, rien qu'avec vous, j'ai sorti une liste de taux d'intérêt et puis avec ça, on va être en mesure de peut-être comprendre facilement ce que ça veut dire, hein, que les taux, euh, euh, les taux plus long terme euh, sont plus bas que les taux court terme, donc on fait moins confiance en l'avenir, euh, ajouter un petit coup d'œil sur l'art aussi, euh, les indices. Euh, en ce moment, euh, je me trouve à maintenir mes deux sites euh, qui se trouvent à être goldbullmarket.ca et euh, boursetechnique.com. J'ai mis quelques articles euh, euh, que j'ai pigé, euh, que j'essaie de, de, de trier, de piger un peu partout euh, au niveau de goldbullmarket parce qu'on est dans un marché boursier, euh, euh, marci, marché aussi de l'or au niveau de la bourse, au niveau de l'or et des orifères, des argentifères, de l'argent aussi et même la, la platine qui commence à monter, le palladium avait déjà euh, fait un bon bout de chemin, mais là on est rendu à, à l'or et euh, l'argent qui au Cette semaine, l'argent euh, qui va toujours un peu, c'est même ça s'est passé en 2016, euh, l'argent est toujours un peu retardataire. Donc euh, lorsqu'on a, a eu une montée sur l'or, on n'a pas eu une montée au niveau de l'argent euh, aussi forte, et maintenant l'argent cette semaine a été très très très fort. Euh, donc on se trouve à re, re, re, euh, réatteindre les, les, les montées euh, de l'or qui présage toujours le, le prix de l'argent. Donc euh, les orifères, c'est la même chose euh, au niveau de l'orifère. Euh, ça, ça se maintient en ce moment. On est en consolidation, c'est la même chose euh, sur les orifères que pour l'or. Cependant, il y a les juniors. Les juniors n'ont pas encore donné leur plein potentiel. Ce qui arrive, c'est que euh, je l'ai mis, euh, j'ai mis ça ici. Euh, dans une des articles que j'ai pris sur euh, cet article-là, j'ai pris ça sur Zero Edge, mais c'est publié. J'ai mis mes sources, euh, vous pouvez vous rendre, c'est publié, euh... ah c'est Goldseek, excusez, euh, c'est publié là. Vous pouvez avoir l'article original, j'ai traduit ça du mieux que j'ai pu. Donc, euh, je vous parle tout simplement euh, qu'on a une base solide au niveau des métaux précieux. Et euh, la, la personne qui se trouve avoir écrit l'article nous explique euh, pourquoi, euh, puis c'est la même même chose que je pense, euh, c'est sur le long terme. Euh, il explique pourquoi que sur le long terme on aurait eu une montée assez fabuleuse de l'or. Euh, ici, euh, on a un graphique très très long terme. On voit euh, euh, tout simplement euh, euh, une image vaut mille mots, c'est ce que vous voyez. Euh, je vais vous transférer ça, excusez, je ne vais pas transférer ça. Ça ne sera pas long. Euh, je vous transfère ça, je pensais que j'avais transféré, donc euh, c'était moi que vous voyez parler au lieu de... Donc, euh, pour commencer, je vous ai mis l'article sur euh, mon site euh, Gold Bull Market, qui se trouve être la dernière article. Euh, comme je vous dis ici, je me trouve à avoir euh, donné ma source, c'est sur GoldSeek, qui est un article en anglais que j'ai traduit, comme je vous ai dit, du mieux que j'ai pu donc euh, c'est au niveau des graphiques tout simplement on va regarder dans un premier temps le graphique euh, de l'or ici euh, très très long terme on voit ici qu'en 2000 on a eu une montée une correction en 2013 et on a eu la grande création de épaule tête épaule. c'est une figure de renversement et on voit très, très bien que les, in, les indicateurs ici ont changé de direction. Euh, vous pouvez aller voir ça en détail euh, tranquillement sur euh, le site. Mais c'est pour vous montrer euh, que l'or, euh, oui, a changé de tendance. Ici, on s'en va à la hausse. Dans une montée, comme je vous avais dit, il peut avoir des consolidations. Il peut y avoir même des corrections importantes. Mais ce qui est important, c'est la tendance long terme. Et euh, le silver, c'est la même chose. Ici, on voit le graphique et un petit commentaire, mais dans le fond le graphique lui-même explique pas mal la situation on a un changement de tendance ici qui vient d'arriver euh, le silver on voit très très bien que. On a changé de tendance, on est à la hausse. Au niveau des indicateurs, c'est la même chose, long terme. Euh, ça, par contre, euh, c'est ça, quand on regarde un graphique long terme, il ne faut pas se fier aux fluctuations quotidiennes ou même les fluctuations, euh, même hebdomadaires, pour du long long terme, comme ça, c'est mensuel. Même, je pense qu'il y en a un qui c'est euh, par, euh, par quart euh, d'année, euh, donc... Euh, euh, c'est vraiment, vraiment du long terme. Mais on voit quand même la. Ça, ça se trouve être l'indice Manor Index GDM, qui se trouve un, être un indice qui représente les, les minières d'or. Et là aussi, on a changement de tendance. On vient de casser ici et on voit très très bien ce que nous indiquent les autres indicateurs, PMO, KST, les des indicateurs stochastiques ici, là. Donc et on a maintenant le 8, qui se trouve être le Gold Bug Index, qui est très très suivi. Lui aussi, on voit le changement de tendance sur euh, le prix ici. Euh, on n'a pas encore euh, touché le, mais ça ressemble vraiment à un rebond qui est à cause du fait que le RSI, ici, sur le long-long terme, est vraiment en changement de tendance. Donc, c'est la même chose au niveau des indicateurs, tout ça. Vous pouvez aller lire les petits commentaires, je n'ai pas le temps de le faire tout de suite, mais vous pouvez aller lire, lire sur goldbullmarket.ca. Euh, le Gold and Silver Index, là aussi, changement de tendance sur le RSI. Long terme, ici, on a percé ce canal baissier, et sur les indices, c'est la même chose. Le GDX, euh, qui se trouve être le ETF euh, par excellence pour euh, les actions euh, de minières euh, d'or, euh, on a la même chose, changement de tendance ici, brisure de la tendance qui s'en allait. Euh, Il faut se dire que le GDX existe depuis... Il existe seulement que depuis 2006, euh, donc euh, on n'a pas, ici, on voit très très bien que lorsque le GDX a été émis. Après ça, on est remonté jusqu'en 2011, mais on a connu une forte correction et on continue, là, on a changé de tendance. La tête et épaules s'est dessinée là aussi. Euh, shoulder, euh, head, shoulder, et on continue en haut. Donc, euh, le mouvement est aussi, là aussi, euh, d'une manière... Euh, concrète euh, Sur le GDX qui se trouve être les minières juniors, euh, il existe euh, l'ETF le, le existe seulement depuis 10 ans euh, mais euh, au niveau de, <coughs> du changement de tendance euh, <rire> dis, il est moins frappant encore que le GDX qui se trouve être les grandes minières donc euh, les titres de juniors euh, ont sous-performé les actions minières de grande capitalisation jusqu'à ce moment. Mais euh, il va venir un, un moment, c'est ce que le texte dit, là, euh, lorsque le, le marché va s'apercevoir qu'il y a un potentiel euh, dans l'or, parce qu'en en fin du compte, euh, il y a plusieurs personnes qui le disent, mais encore la, la population, euh, les médias traditionnels ne sont pas encore entrés dans cette... Euh, état de fait que l'or et l'argent et les métaux précieux euh, ont changé de tendance long terme ils s'en vont vers de nouveaux sommets mais lorsque la folie va s'emparer des masses médias et tout ça, qu'on va parler de l'or, eh les juniors euh, vont commencer à surperformer même les grandes capitalisations c'est là qu'on va avoir des mouvements très très importants sur les juniors euh, des mouvements qui sont vraiment euh, euh, sont surpassés en ayant vu les titres, c'est vraiment des mouvements qui sont, euh, on va dire, absurdes, mais il faut choisir nos juniors, euh, sélectionner euh, euh, ce que les, euh, les les minières juniors ont comme projet, ont comme capitalisation, ont comme euh, dirigeants aussi, c'est très très important. Donc euh, les juniors, on n'a pas encore eu la cassure ici, c'est euh, un peu en retard, mais ça va arriver, euh, c'est une question de temps. Euh, oh, ici, on parle euh, du euh, ETF euh, canadien, AGU. Euh, on voit aussi qu'il y a eu un changement de tendance, un petit texte qui suit ça. Donc, euh, c'était pour vous parler de, de cet article-là qui est quand même intéressant. Et euh, aussi l'autre article que j'ai mis, c'est que Jim Raker euh, réaffirme euh, que l'or Jim c'est lui, que l'or va atteindre les 10 000 euh, Uh, Jim Ricker a écrit plusieurs livres, dont un euh, qui s'appelle, euh, je vais vous montrer comme ça, transition, The New Case for Gold de Jim Ricker, on le voit un peu, la, le couvert est brillant, donc vous pouvez un peu euh, voir le, le livre qui est un best-seller aussi. Jim Ricker a écrit plusieurs livres, dont celui-là, et c'est dans ce livre-là qu'il dit que l'or peut atteindre 10 000 Je pense que le livre a été écrit en 2016, si je ne me trompe pas, 2015-2016, donc c'est un des livres de... de, de Jamie Ricker qui est un best-seller, euh, et euh, en réaffirmant, vous pouvez lire l'article, euh, en réaffirmant euh, qui mise toujours sur le fait que l'or va atteindre 10 000 ben, euh, c'est comme une affirmation qui est audacieuse, très très audacieuse, il n'y a pas grand monde qui affirme ça. Donc, euh, là en ce moment, le les plus audacieuses que j'ai vues, c'est qu'on pourrait euh, reconnaître les... Euh, les sommets euh, antécédents, c'est-à-dire 1940-45$, euh, ça c'est les plus audacieuses que j'ai vues. Il euh, y en a certains qui parlent de 3000-5000$, dollars, mais il va falloir vraiment voir euh, ce qui va arriver. Moi, je vais vous dire personnellement, euh, dû au fait que la dette est tellement énorme euh, aux États-Unis surtout, et dans presque tous les pays, euh, euh, au Japon ça fait longtemps, 240 quelques pourcents, le, le produit intérieur brut, la dette est, est 243% de le produit intérieur brut. Aux États-Unis, c'est presque 100% Canada, et ainsi de suite. Euh, euh, J'ai la liste ici de, au niveau... Euh, bon, vous pouvez aller consulter ça. Euh, J'ai mis un petit... Euh, ça se trouve être un site, Trading économique je l'ai euh, englobé dans mon site pour peut-être que vous ne perdiez pas le, le... Excusez, je vais aller vous faire la transition... ça. Donc, euh, ça se trouve être euh, ici, vous cliquez tout simplement sur l'économie. C'est la même chose sur euh, euh, mon autre site qui se trouve être boursetechnique.com. Euh, donc, vous pouvez aller voir euh, les taux, euh, taux d'intérêt, taux d'inflation, taux de chômage, euh, ce que vous avez parlé, les monnaies, euh, taux d'emploi, euh, les bases monétaires. En tout vous avez un paquet-paquet de choses au niveau du gouvernement. Là, ce que je cherchais, c'est au niveau.. Euh, euh, chômage à long terme, ça le minimum, ok là je le trouve pas vite de même c'est euh, un site pourtant que je... Euh, PIB, peut-être les... la dette, en tout cas ça serait de fouiller là, mais vous avez plein plein de données économiques qui sont vraiment vraiment intéressantes et euh, vous avez euh, des prévisions aussi euh, c'est vraiment un site euh, à voir euh, tout je le trouve tellement bon ce, ce site-là c'est pour c'est la raison pour laquelle euh, je l'ai intégré à mon euh, à mon site pour que vous puissiez euh, pas chercher de médias 14 ans, mais de trouver immédiatement les les informations que je peux vous euh, transmettre ou euh, si je je me trompe dans une des informations que je vous transmets. Vous avez quelque chose pour vérifier si ce que je vous dis est vrai. Donc, c'est toutes les statistiques au niveau du gouvernement. Ce que je cherchais, c'était la, la dette, euh, les dettes euh, des pays. Je ne le trouve pas, mais de toute façon, euh, gouvernement, peut-être, dette publique au PIB. Bon, voilà. C'est... Euh, dette publique au PIB. Là, on parle au niveau américain. Donc, on est en ce moment à, à 106. 10% la dette euh, au PIB. Euh, et on a une liste, euh, est-ce que je vais la trouver, dette au PIB, ou euh, ah, c'est quand on cherche comme ça que... C'est la, la dette euh, pour tous les, les, les pays. Peut-être que je peux le trouver comme ça. De toute façon, on, on regardera ça un peu plus tard. Mais euh, c'est pour vous dire que presque tous les pays sont vraiment euh, euh, en dette par rapport à le produit intérieur brut. Donc, euh, c'est vraiment préoccupant de voir euh, que le, les pays puissent euh, avoir euh, des dettes tellement importantes et non seulement euh, euh, les pays ont des, des dettes importantes, mais au contraire, euh, d'essayer de, de diminuer la dette, ce qu'on peut faire, c'est encore augmenter la dette en mettant des euh, bons du trésor et euh, en, met, en émettant des bons du trésor comme ça, on se trouve à, à, à, à pénaliser euh, euh, les administrations. Et euh, ça peut aller tellement loin euh, que, euh, par exemple, j'ai vu une vidéo qu'au Venezuela en ce moment, euh, on brûle l'argent, on jette l'argent. C'est tellement euh, le papier est devenu, devenu tellement euh, abondant que dans le fond. Euh, il euh, n'y a pas de valeur réelle. On imprime du papier tout simplement pour euh, euh, imprimer du papier en pensant que ça va rien enrichir euh, euh, le. Mais il n'y en a rien. Donc, euh, c'est ça. J en vous parlant, j'ai essayé de le trouver, mais je sais que ça existe. un moment donné, on ira voir ça. Euh, je voudrais vous parler aussi la, de l'article que j'ai partagé de Redalio, euh, qui parle de Redalio. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un, un un président, un fondateur de Hedge Fund qui se trouve être. Hum, quel est le nom du Hedge Fund de -Ray Dalio? bon Je pourrais vous trouver ça. Euh, je me souviens pas de mémoire comme ça, mais de toute façon, Ray Dalio est très, très important dans le monde de l'investissement. Euh, donc, lui parle justement de, euh, de tout le... le le dilemme dans lequel les banques centrales euh, se sont euh, positionnées et en même temps le dilemme que les banques centrales imposent à la population en, en imprimant de la fausse monnaie. Vous pouvez lire l'article, ça vient là aussi de Zero Edge. Euh, Je pense que c'est un article qui est excellent, qui est long à lire, mais euh, il donne plusieurs éléments qui font en sorte que le, le qu'on se trouve à être dans des mouvements très, très... Euh, euh, dangereux euh, au niveau de la Fed. Les décisions qu'on pourrait prendre, euh, ça peut hypothéquer les années euh, à venir et euh, c'est ça On se trouve à être vraiment dans une période dangereuse. Et pour terminer, j'aimerais aller, euh, on va aller voir euh, ce qui se passe sur les marchés rapidement. Là, on se trouve à être encore, euh, en. bon, on est en équilibre. Bon, ben, ça se trouve à être la figure de ce qui s'est passé dernièrement, même si on y a eu un grand rebond qui paraissait extraordinaire cette semaine, il ben, n'y en a rien. Je regarde le S10 pour euh, hebdomadaire, petit rebond ici. Euh, au niveau du Dow Jones, c'est pareil. Euh, ce matin, c'était parti un petit peu plus fort. Au niveau de l'or, comme je vous dis, on se maintient. Ben on, on a quand même, on est quand même en tendance sociale. Les graphiques que je vous ai montrés tout à l'heure le révèlent très bien. Mais là, pour l'instant, on est en période de consolidation. Petite pointe ici, on pourrait corriger un peu, mais il n'y a rien, rien d'inquiétant. Euh, au niveau des minières d'or, ben là aussi, c'est le même scénario. Euh, on a avancé pas mal, mais là, on se trouve à être une euh, euh, petite consolidation ici qui pourrait euh, nous faire un peu reculer, mais euh, il faut en profiter peut-être pour euh, se positionner ou en tout cas essayer de trouver des, euh, des manières euh, d'être stratégiques dans nos achats. Je ne vous dirai pas quoi acheter, c'est pas mon but, mais je vous dis euh, qu'est-ce qu'il faudrait... Euh, vraiment euh, être euh, euh, positionné euh, dans l'or. Euh, au niveau du marché européen, c'est la même chose. On a eu le même rebond cette semaine. Au niveau asiatique, euh, on descend tout le temps, mais on a eu un petit rebond cette semaine. voyez, il n'y a rien d'impressionnant. Euh, OK, le dollar américain par contre. Je vous avais dit que le dollar américain prend de la force et c'est encore le cas. Euh, c'est assez surprenant par contre, mais... Euh, le dollar américain prend de la force, mais l'or euh, ne semble, semble pas en souffrir euh, beaucoup. Habituellement, lorsque le dollar américain prend de la force, l'or euh, est pénalisé. Ce n'est pas ce qui se produit. Donc, en tout cas, le dollar américain continue à prendre de la force. Euh, je vais aller vous montrer pour terminer les fameux... Euh, C'est ce que je voulais vous montrer, les, les taux d'intérêt. Euh, 10 ans. On se trouve à être à 1,51. Ça, ça se trouve être le... Les rendements du bon du trésor, 10 ans. On prend celui de 10 ans et on va aller comparer. On est à 51. Ici, on est à 52. Euh, là, on a monté un petit peu, mais on était comme presque à l'équilibre. On va aller voir euh, le 10 ans, 1 an. Le 10 ans, 1,51. 1 an, 1,76. Vous voyez, le... Le bon du trésor, 1 an, rapporte plus que le bon euh, du trésor, euh, 10 ans. Le 6 mois, 1,88. Le 3 mois, 1,98. Donc, c'est ça, 1 mois, c'est 2,06, 2 06, deux mois. Donc, on se trouve à être euh, vraiment euh, euh, dans un environnement euh, d'insécurité où on préfère prêter de l'argent à plus court terme qu'à long terme. Euh, et c'est la raison pour laquelle on voit de l'insécurité au niveau du plus long terme. Par exemple, si on prendrait le 7 ans, 1,46 et le 1 an, 1,76. Vous voyez, c'est complètement inversé. Euh, le 2 ans, 1,52. Un, un 1,46, un le 7 ans. Et ainsi de suite. Donc, euh, c'est ça qui se trouve être l'inversion des cours. Les taux plus courts donne plus de rendement que les taux plus longs. Plus qu'on monte, il y a peut-être le 30 ans, qui est euh, pas mal haut, mais le reste 10 ans, je n'ai pas le 20 ans, je pensais que je l'avais dans ma collection. Euh, donc, vous voyez très très bien, plus qu'on est court terme, plus que le taux est plus élevé, tandis que plus long terme, qui devrait être plus haut. 30 ans, c'est loin, mais on est plus haut, c'est normal. Ici, on devrait être plus haut, mais non, on est plus beau. Donc, c'est ça qui se trouve être l'inversion des rendements. Euh, donc, on vit ça en ce moment. Euh, donc, c'est ça, c'est à suivre. Comme je vous dis, l'or continue sa montée et on suit ça et on, on se reparle bientôt à propos euh, des marchés.